Salut les gars, c'est Aflefka du GV. Ce matin on vous parle du pool party acte 2. Savez-vous ce que c'est Beaucoup se posent la question sur ce sujet. Nous vous parlons de ça dans quelques instants. Suivez mon regard. Comme je disais tantôt, le GF est une plateforme événementielle qui booste les artistes, qui encourage la jeunesse, qui organise des événements, qui éduque qui informe et qui, euh, qui divertit. Donc, euh, concernant ce programme du Pool Party du GRV, nous sommes à la deuxième édition. Pour ceux qui étaient à la première doivent savoir que l'événement a été un total succès. Et nous revenons à cette deuxième suite à la demande euh, vraiment grandissante de, de cet événement. Bon, comment est-ce que ça va se passer? Déjà, nous sommes en, en négociation avec euh, les dirigeants de la piscine de Yassa. Ce qui veut dire que la deuxième édition va se passer là-bas. Mais quelles sont les nouveautés Les nouveautés ici, nous aurons un, les t-shirts déjà personnalisés et hyper cool qui vont faire partie de l'événement. Nous avons également euh, des bracelets du nouveau, des bracelets totalement personnalisés de l'événement, ce qui fait en sorte qu'il y a une grave valeur ajoutée à cet événement. Donc euh, vraiment, c'est du lourd qui se prépare et vraiment, vous allez en profiter vous allez en prendre un maximum de vœux. Les tickets seront disponibles d'ici novembre donc euh, chacun a la chance de prendre déjà son ticket d'avoir son T-shirt qui, qui, qui, qui sera également vendu sur notre plateforme GRE. Donc, euh, les voix s'élèves serviront de passe pour cet événement et nous attendons jusqu'à 150 personnes euh, pour cette piscine partie donc euh, notre événement est une vraie valeur ajoutée surtout en cette période de fête et dans, en cette période vraiment euh, où euh, chacun de nous a besoin d'un peu de congé, d'un peu de distraction et d'un peu d'amusement donc euh, nous comptons sur vous euh, pour reprendre présent comme d'habitude mais également de prendre plaisir de faire de nouvelles rencontres pourquoi ne pas euh, vous amuser donc jusqu'ici prenez soin de vous et restez connectés sur www.facebook.com j'ai à venir ciao